Bonjour Olivier Conte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Nous allons voir aujourd'hui un paramétrage avancé de la gestion des Security Levels pour autoriser un filtrage d'accès de vos ressources, qu'elles soient commerciales ou ressources techniques, à un certain nombre de sociétés ou à un portefeuille de sociétés et également une déclinaison pour offrir un accès à une DSI à votre environnement PSA en mode co-manager. Les paramétrages de ces security level pour rappel sont dans le menu ressources et users security level et nous allons décliner trois security level différents. Le premier commercial mes clients. Le deuxième commercial mon territoire et le troisième co-manage helpdesk. Commençons par le premier, commercial, mes clients. Premier paramétrage, le module CRM. Vous allez limiter l'accès aux clients actifs et annulés à la valeur Mine. Ce sont mes clients dont je suis account manager ou présent dans le camp team. Nous allons le voir un peu plus loin au niveau du formulaire société. Idem pour les prospects, les leads gagnés ou perdus. Et puis vous allez décliner au niveau des permissions objets, notamment la valeur mine. Pour un certain nombre d'entre eux, je vous laisse visualiser les paramétrages qui sont réalisés ici. Point important il y a une option ici qu'il vous faut décocher pour éviter euh, de rendre disponible l'accès aux ressources dans ce Security Level à la recherche des sociétés dans les sélecteurs de données autres que les sociétés qui lui seront autorisées au travers de son affectation sur le camp Team ou sur le camp Manager. Donc Important cette option là. Nous pouvons décliner ensuite au niveau projet une visibilité sur ses projets de type proposal ou client interne pour son portefeuille de société. Une visibilité éventuellement sur les tâches euh, et les notes des tâches. Et puis au niveau service desk vous allez décliner l'accès aux tickets de ces sociétés plus les tickets dont il serait éventuellement la primaire ressource si c'est nécessaire dans votre environnement ce qui pourrait l'être notamment euh, si vous utilisez la société 0 euh, la vôtre euh, pour gérer des tickets sur des process euh, divers et variés auxquels vous pourriez affecter l'ensemble de vos ressources Autotask PSA. Dernière option, vous pouvez autoriser Supprimer l'accès à la recherche des tickets depuis le menu Service Desk Ticket Search. Nous allons aller sur notre ressource de test qui s'appelle Assistant Demo au niveau de l'onglet Security et je vais m'affecter le Security Level Commercial Mes Clients. Avant de basculer sur son compte, nous allons visualiser les sociétés sur lesquelles elle est account manager ou présent dans le compte team. Bilab dans un premier temps. Notre assistante est présente dans le compte team et Thomas Demo est le compte manager responsable du compte. Et dans la société ABC Industry, la maison mère, notre assistante est cette fois Account Manager. Connectons-nous maintenant avec le compte de notre assistante. Si je fais une recherche sur les sociétés, je ne visualise que les deux sociétés auxquelles j'ai droit, à savoir Bilab en tant que présence dans le camp team et ABC Industries en tant que camp manager. Si je fais une recherche sur les tickets, créés depuis le 1er janvier 2020 par exemple, J'ai accès au ticket sur la société ABC Industry, sur la société Bilab et sur la société BMSP Demo car je suis primary ressource du ticket sur ma société interne. Voilà donc pour le premier cas de figure. Passons maintenant. à une notion un peu plus large de permission d'accès à des sociétés, à savoir un portefeuille basé sur la notion de territoire. Cette notion de territoire se configure dans Companies and Contact. Prenons par exemple le territoire Lyon. Dans ce territoire, j'ai affecté notre assistante démo en complément de Thomas Demo et Timothy Jackson. Je rappelle que cette notion de territoire est configurable au niveau société. Et vous retrouvez ici 14 sociétés présentes dans le territoire Lyon. Je vais modifier le security level de notre assistante pour la basculer dans le territoire. Dans son security level, mon territoire, pardon. Déconnectons-nous. Si je fais une recherche cette fois sur les sociétés j'ai accès à une quinzaine de sociétés notamment la société bilab puisque je suis account manager de cette société. Donc je retrouve mes 14 plus une 15 sociétés auxquelles j'ai droit. Si je recherche mes tickets vous voyez que j'en ai un nombre plus important puisque j'accède à un nombre plus important de sociétés. Si je veux visualiser les projets j'accède au projet sur ABC industrie mise en place infrastructure en l'occurrence. Si je filtre sur tous les projets j'en ai potentiellement beaucoup plus Troisième cas de figure, vous souhaitez donner un accès en mode co-manager à un ou plusieurs membres d'une DSI client. Vous allez utiliser la notion de security level co-managed et une fonctionnalité nouvellement disponible dans le menu Service Desk. Tout d'abord, dans le menu Service Desk, vous allez configurer une ticket de catégorie que j'ai baptisée co-manage qui va être un masque de visualisation propre à votre DSI en co-manager qui va lui permettre de visualiser tous les tickets que vous aurez créés, quel que soit les tickets de catégorie d'origine des tickets avec un masque qui sera le masque co permettant ainsi de filtrer plus facilement les informations que vous voulez présenter et celle que vous voulez filtrer dans l'étiquette. Dans notre cas de figure typiquement, j'ai trois sections, qualification, information clé, affectation et vous voyez que j'ai aucune nécessité de contrat dans cette ticket de catégorie. Il est masqué. Deuxième paramétrage, cette fois nous remontons pardon, dans le Security Level. Vous avez un Security Level par défaut comme un Edge Desk System que vous pouvez cloner pour ensuite le personnaliser. Ce Security Level par défaut est basé sur un filtre des sociétés et des prospects au niveau mine, comme notre premier cas de figure. Et vous pouvez éventuellement le personnaliser un peu plus à ce niveau-là. Je rappelle que nous désactivons ici cette option, Display All Companies in Company Picklist and Data Selector. Et puis au niveau du Service Desk, j'ai décoché CanView Ticket Search. Quelles sont les ressources qui se retrouvent affectées à ce Security Label Nous avons notamment notre membre DSI en co-manager. Dernier point de configuration dans le menu Service Desk, c'est le menu Co-Managed Company Setup. Alors, je vais supprimer celui-ci et je vais le recréer. Donc vous cliquez sur Enable Co-Managed for Company, je vais prendre ma société Bilab, et les ressources sont automatiquement filtrées sur le Security Level Co-Managed. Je vais sélectionner notre membre DSI. Si je me base au niveau ressources, vous voyez que notre DSI co voir la société bilab et la société blue sky group et que son masque de visualisation de tous les tickets quelle que soit la ticket de catégorie que vous utiliserez sera la ticket de catégorie comme vous voyez ici par exemple le ticket Suivant, qui est une alerte dato sur la société Bilab, qui est composée de cinq sections, un bandeau alerte information, un bandeau billing avec visualisation du contrat. Nous verrons, connecté avec le compte DSI Co-Manage, quelles sont les informations qu'il a le droit de voir et celles qui ne lui seront pas permises nous nous déconnectons et nous connectons Tout d'abord, si je fais une recherche des sociétés, je ne vois que les deux sociétés configurées dans le menu Service Test, Co-Manage, Setup, à savoir Bilab et Blue Sky Group. Si je veux faire une recherche des tickets, vous voyez que je n'ai pas l'option autorisée. De la même manière, je ne l'aurai pas dans la recherche générale. Je vais dans la société Bilab. sont les tickets affectés à la société BILAB. Je prends notre alerte critique DATO. Vous voyez qu'elle est dans la ticket de catégorie alerte DATO et pourtant je ne visualise que trois sections. Qualification, Information clé, Affectation. En aucun cas, j'ai la présentation, notamment, du contrat qui était visible dans le ticket original dans la catégorie alerte dato sur lequel j'applique maintenant le masque de la catégorie Comanaged. Ce qui est valable dans les informations qui sont présentées ici est valable également au niveau insight à droite il vous suffit ensuite dans l'environnement de votre client DSI en co-manage de configurer les dashboards que vous souhaitez présenter avec les indicateurs pertinents dans le cadre de votre relation co-manage et de votre contrat avec votre DSI cliente voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un éclairage suffisant sur les différentes possibilités de permission d'accès sur l'objet société. J'espère que cela a répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Quick Tip Autotask BMSP. Merci, à bientôt.